L'idée de la plateforme Microsoft Virtual Academy, ça part d'un constat, c'est que les technologies, elles évoluent euh, extrêmement rapidement. Euh, euh, tout le monde a, a toujours un petit peu de mal à suivre euh, la rapidité d'évolution euh, euh, des technologies sur lesquelles il travaille, des plateformes qu'il a l'habitude d'utiliser, des outils euh, avec lesquels il a l'habitude de coder ou d'interagir avec, euh, avec son, dans, dans son quotidien. Euh, et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, euh, il faut qu'on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 Euh, bah, de développer ses compétences, euh, de, de, de booster euh, son employabilité en apprenant des nouvelles choses, voire même de se reconvertir euh, en découvrant euh, des domaines qu'il ne, qu ne connaissait pas. Euh, L'idée, enfin, je pense que vraiment le, notre conviction, c'est que celui qui arrête de se former, euh, il commence déjà à, à, à ralentir dans sa progression de carrière. Euh, et donc la formation, c'est quelque chose qui, qui doit être fait en continu.